To go to a record store, Alice is a disquaire. A disquaire means a record dealer. A disque is a record. A shop window, une vitrine. If you see a pretty girl in the window, you could say, She looks so nice. Elle a l'air si sympathique. Sympathique means nice or likable. Her name might be Mimi La Douce, Mimi the Sweet, a sleeve or dust cover for a record, une pochette. The sales tax, la taxe de vente. I don't hear anything. Je n'entends rien. Vous aider, Monsieur Ah oh, oui. Que voulez-vous La jolie fille. Quelle jolie fille La jolie fille dans la vitrine. Elle a l'air si sympathique. Ah, Mimi la douce. Mimi la douce. Oh, quel joli nom. Vous voulez Mimi la douce Oui. La voici. Hein? Où Ou... Dans la pochette. Donc, pauvre mademoiselle, elle ne peut pas être dans la pochette. C'est beaucoup trop mince. <rire> Je veux dire, sa voix est dans la pochette. Sa voix? Oui, sur le disque. Sur le disque. Sa jolie voix sur le petit disque. Alors, vous l'achetez? Oh oui. Un disque de Mimi Ladouze, 6 dollars 65 avec la taxe de vente. Mademoiselle? Oui, monsieur? Ce disque n'est pas bon. Je n'entends rien. Une vitrine. A shop window. Elle a l'air si sympathique. She looks so nice. La taxe de vente. The sales tax. Je n'entends rien. I don't hear anything. One listens to records. On écoute des disques on a record player sur un tourne disque. Literally, a turn record. The word for ribbon or tape of any sort, including audio tape, is un ruban. To record on tape, enregistrer sur ruban. Un reel, une bobine. Le tape is threaded on the reel. Le ruban est embobiné. Bien sûr que vous n'entendez rien comme ça. Vous mettez le disque sur le tourne-disque et vous l'écoutez. Ah, on va l'écouter maintenant. Ah non, monsieur, vous pouvez l'écouter chez vous. Chez moi, mais non. Non, pas chez moi. Pourquoi pas chez vous? Je n'ai pas le tourne-disque chez moi. Je m'excuse, mademoiselle. Ah, je comprends. Vous voulez un ruban. Vous avez le ruban de la jolie fille. Ah oui, Mimi la Douce enregistre et sur disque et sur ruban. Elle enregistre quoi? Sa voix. Elle enregistre sa voix sur ruban. Voici le ruban de Mimi la Douce. Dans la boîte? Oui, dans la boîte. Où est le ruban? Le ruban est En embobiné. embobiné où? Sur la bobine. Oh, bobine sur la bobine, que c'est joli! Un ruban, c'est plus cher que le disque. 8,45 avec la taxe de vente. Mais, que faites-vous avec le ruban? Je cherche la voix de la jolie fille. Elle n'est pas là. Vous êtes sûr que c'est son ruban? Hein? Un tourne-disque, a record player. Un ruban, a tape. Enregistré, to record. Une bobine a reel. A tape is played on a tape recorder, a magnetophone. The word for a sound, un son. And the word for a picture or image, une image. A slide is une diapositive. And to project a slide, projeter une diapositive, obviously related to the word jeter, to throw. A slide projector, un projecteur. Now, if you want to say what to do, it's que faire. Un mannequin est le même mot. Un mannequin. To be afraid, avoir peur. Don't be afraid. N'ayez pas peur. Ayez is the imperative of avoir. Un ruban est comme un disque. Vous ne pouvez pas voir la voix qui est enregistrée là-dessus. Il faut l'écouter sur un magnétophone. Vous n'avez pas de magnétophone chez vous, sans doute, monsieur. Non. Alors, vous ne pouvez pas écouter la voix de Mimi la Douce. Oh. J'ai une idée. Vous ne pouvez pas avoir le son de Mimi, mais vous pouvez avoir l'image de Mimi. Ah oui? Comment? Voici son image. Oh, Qu'est-ce que c'est? Ce sont des diapositives. Mmh. C'est trop petit, je ne peux rien voir. Une diapositive est toujours petite. Il faut la projeter. Projeter? Oui, c'est ça. Ah! Bon, d'accord. Pas jeter, projeter, avec un projecteur. Mmh. Vous n'avez pas de projecteur chez vous non plus. Non. Pauvre monsieur, que faire? Mmh. Ah, je sais. Vous pouvez prendre le mannequin dans la vitrine, monsieur, oh. si vous voulez. Oh! Merci, mademoiselle. Oh. J'ai peur. Vous oh, n'ayez pas peur. Prenez-la. Prenez-la. Oui. Excusez-moi, mademoiselle. Voulez-vous sortir avec moi? Un magnétophone, a tape recorder. Le son, the sound. L'image, the image. Projetez une diapositive, to project the slide. Now, here's the complete sketch again.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 J'ai peur. Vous oh, n'ayez pas peur. Prenez-la. Prenez-la. Mmh. Excusez-moi, mademoiselle, voulez-vous sortir avec moi? Mmh. Oh.